autodidacte, Je crée des paroles de bijoux. Elle veut un petit commentaire sur, l'arrivée de la, la... Hello? Oui. Oui. Oui. Hello? où oui. allez bien ouais. et bien Eh bien, voilà, bien bonjour, bien euh, euh, fait Martinique, c'est euh, le studio. Euh, euh, Paul, et... Enfin, voilà, nous sommes euh, ici à la vie nous, nous avons une compagnie de euh, Patrice et François. Alors donc maintenant, juste euh, nous avons passé à nous d'amourir qui fait un petit travail et qui pourra nous dire de vous. Bien bonjour madame. Ça va bien Oui, bonjour. Oui, bonjour, messieurs-dames, bonjour, la Martinique entière. Voilà, je me prénomme Deloitte Dominique, je suis artisan autodidacte, je suis créatrice de Jeux Fantaisie, je fais du recyclage dans tout ce qui est artisanat, j'habille aussi des bouteilles d'Europe, voilà, et j'habille des poupées martiniquaises et je suis couturière, mais autodidacte. Je n'ai pas fait de formation ni de stage. Tout ce que je fais, c'est par mon intelligence et mon savoir. Voilà. Eh bien, c'est très Comment ça marche Vous venez plus C'est-à-dire que je travaille ici toute l'année. Je confectionne mes bijoux sur place et je les vends pour le peuple martiniquais. Et je reste depuis le matin jusqu'au soir à confectionner et à vendre ce que je fais. Et Il y a combien d'années que vous êtes. De... Je n'ai pas compris. Combien d'années que vous faites de... euh, Depuis 1983. Je suis en Martinique et que je travaille l'artisanat. Et ça vous plaît Je vous le que ça vous plaît Mais. Euh, Normalement, j'ai un en tous les cas, euh, moi je me dis qu'à l'heure actuelle, avec euh, ce que nous vivons, il faut se satisfaire de ce qu'on a parce qu'à l'heure actuelle, il y en a qui n'ont rien du tout. Alors euh, je dis à mer merci à Dieu de m'avoir donné les possibilités de pouvoir faire ce que je fais. Eh bien, c'est je vous remercie infiniment et je vous souhaite une bonne journée, que Dieu vous garde. Que Dieu du garde, garde le peuple martiniquais.